Pas plus de soin. Pas... Euh, toutes et à toutes, c'est tout ici les moindres de la folie Bon Bon alors ok Alors aujourd'hui, tout simplement on va aller voir les filles pour demander si ça dérange de faire l'amour avec un puceau. Parce que c'est un truc important. On demande, bon, on demande, on y se Vas-y c'est parti Salut, tu vas bien Super et toi Très bien. Franchement le cadre a du charisme. Comme moi. Comme moi aussi. C'est très, <rire> très bien. On est à sortie ce soir non Ouais, très bien. Bon, bref, allez! allez <rire> voilà la question! Tout. Salut, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Tu as de beaux yeux, c'est bien. Merci, c'est gentil. Très bien. Bon, la question c'est, est-ce que ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui ne l'a jamais fait? Bah, pour l'instant, je sais pas, J'ai encore jamais fait l'amour, alors je ne sais pas encore. D'accord, mais par exemple, si ce que tu fais la première fois, tu veux faire avec un homme qui est expérimenté ou plutôt un homme qui l'a. Bah, sachant que moi, je ne serais pas expérimenté, ouais. j'aimerais bien être avec quelqu'un qui l'a déjà fait pour être à l'aise. Sinon, okay. après, je, je vais pas être à l'aise, nous deux, on va va pas à l'aise. on va homme qui prend un peu les devants, on va dire. Alors, dire oui, voilà. Okay. Mais moi, je vais pas, je vais pas le faire avant le mariage. Ça marche, ok. Voilà. Par exemple, toi, ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui ne l'a jamais fait Est-ce que pour toi, c'est un blocage ou c'est un truc qui ne te dérangerait pas Ah ouais Oui, oui. Ça ouais. ouais. serait un, un peu un blocage. Ah, quand même, un petit peu. Pourquoi, Pourquoi Je bien tout. les hommes expérimentés, moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. <rire> d'accord, ok. Donc, si on veut dire un a dire qu'un homme l'a jamais fait, pour toi, c'est réhibitoire, quoi Pas forcément, après, ça dépend comment il est, comment il agit. D'accord, ça marche, ok. okay. Donc, sa maturité, de plein de choses Ok. Et une question plus que encore osée, mais est-ce que toi, du coup, tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup ah, mais bon, Jamais. Jamais <rire> D'accord. Ok. Ok. <rire> euh, oui, je, ça ne, j'aime pas trop. Pourquoi ça Pour des raisons. Toi. Faut des... Ouais. il faut que j'y pense un petit peu. Je crois que c'est. Okay. C'est bruyant hein, par ici. Hein. Ouais. <rire> T'as vu ça Niama, Niama, Niama. Alors, je dirais que c'est euh, juste, euh, je préfère quelqu'un qui a du savoir-faire, oui. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que du coup tu as déjà fait l'amour avec un homme qui l'a jamais fait du coup non, mais j'étais pas loin une fois. Comment c'est pas loin Raconte-nous ah, un petit peu. Morgue capote, il faut se protéger. Ah, ok merde, ok. En soirée j'imagine alors. Non, non, même pas. Non, même pas. Bon Le garçon a oublié, c'est comme bizarre, hein. bon. Ouais, ouais ben bah, il était pas. Bah, du coup il avait pas le savoir-faire. <rire> ouais, non. Ok, d'accord. Okay. Non. Est-ce que du coup tu as déjà fait avec un amour avec un homme qui l'a jamais fait du coup <rire> Je me suis ouais. mêlée, Avec un homme qui a jamais mais fait. J'ai compris. Ouais. Euh, non, ça m'est jamais arrivé, non. Ah pourquoi ça euh, bah parce que à chaque fois, euh, j'ai eu des, des copains, euh, des, des partenaires sexuels qui avaient de l'expérience. Donc euh, okay. voilà, c'est comme ça. Donc tu aimes mais... les gens qui sont expérimentés plutôt toi. Ouais. <rire> je sais pas si c'est un. Oui, enfin oui, ça c'est toujours tombé <rire> comme ça, mais bon. Ok, euh... d'accord, ça va. Ouh, ça me dérange un peu. Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi tu dois tout lui apprendre depuis le début Ah, tu vois plus un homme qui t'apprend les choses, de quoi là Non, je... non. On est sur un pied d'égalité. Euh... D'accord. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait avec un homme qu'il l'a jamais fait Non. Ah, jamais Jamais. Et ça n'arrivera jamais. Jamais, d'accord. Jamais. Okay. Bon, moi, elle est claire, hein, elle est cache. Ouais. Hein. Ouais. Les abonnés, désolé. Hein. Bon, je vous remercie. Hein. Salut te remercie. les abonnés. Non Ah, ne dérange pas. Ok, d'accord, ça marche. Bah, c'est bien. De bah, toute façon, je me réserve au mariage, donc je préfère que mon homme se réserve au mariage aussi. À toi aussi ouais. bon, D'accord, c'est bien. C'est une question du coup, osé, hein, pour être honnête. D'accord. Est-ce que ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait euh... C'est long dis-donc, hein. faut dire oui ou non là C'est quoi ça là Bah ben, Peut-être, je sais pas, ça dépend de la personne euh, Ça dépend de la personne que c'est, je sais pas bah, Dans le cadre on va dire euh, d'un sex-friend ou d'une un, relation d'un soir. Bah non, ça peut être intéressant Intéressant Ouais C'est bien, ah, c'est bien toi, hein. intéressant hein. <rire> Bah oui, intéressant ouais. Ouais. Est-ce que du coup tu l'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait Ouais Ok et t'en gardes de bons souvenirs Ça allait, ça allait, franchement ça allait. Ok, c'est bien. D'abord, tu aimes les hommes ou les femmes Bah. Je sais pas, peu <rire> importe. Ah donc tu es bille, alors Bah je m'en fous, je me pose pas la question, j'aime okay, pas le sexe, j'aime la... la. La personne en fait. Ok, ça marche, ça marche, ok. Donc voici la question, elle est imposée. Est-ce que ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait Bah non, si, si c'est la personne que j'aime, non Okay, mais c'est dans le cadre d'une relation d'un soir ou ah, d'un. Oui. D'accord, okay. Enfin, je fais pas pour un soir donc. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce que du coup tu l'as déjà fait avec une personne qui l'a jamais fait du coup Oui. D'accord, ok. Ok, bah, je tourne. Ouais. Ah oui, bah c'est un homme ou une femme du coup Euh. Une femme. Ok, ça marche. Faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait Euh. Je ne sais pas. Vous ne savez pas Je ne sais pas. D'accord, ok. Il faut réfléchir. Ah, ah, il faut réfléchir maintenant. Il faut réfléchir. Il faut pourquoi il faut réfléchir. Bah, c'est oui ou non hein, après. Bah, ça dépend de l'humeur. Ah de l'humeur ok. Est-ce que du coup tu as déjà fait l'amour avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Euh, je pense que non. Ah, mais okay. je ne suis pas sûre. Pas sûr pas sûr ah pas sûr ok. Est-ce que tu aimes les femmes vierges? Personnellement c'est quelque chose qui me dérangerait pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours meilleur de pouvoir passer bien avant qui que ce soit. Ah d'accord ok. En priorité. Oui, D'accord. Est-ce que tu as déjà fait l'amour à une femme vierge, par exemple Personnellement, ouais, plus d'une fois. Une fois. T'as aimé Franchement, ouais, c'était plutôt, plutôt pas mal. J'aime les hommes. T'es sûr de toi Oui. Très bien, bon. C'est une question un peu osée, hein, faut être honnête. Okay. Est-ce que ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui n'a jamais fait Ouais. Pourquoi ça Dis-nous la vérité, pourquoi okay. Bah parce que j'ai peur qu'il ait aucune expérience et que du coup euh, ce soit pas fou Ah d'accord ok d'accord Et du coup est-ce que tu l'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup Non ou alors il ne l'avait pas dit <rire> Les hommes Très bien Alors voilà la question elle est un peu osée hein. Est-ce que du coup ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait Euh non Non d'accord ok Non tout dépend du feeling en fait non du pas feeling. vraiment ok Et pour bon, par exemple un plan d'un soir ou un sex friend par exemple Ça te dérangerait euh, ou pas J'en ai pas, j'en ai jamais eu donc je pourrais okay. pas répondre à cette question ça marche, ok Et du coup est-ce que tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup Non Ok ça marche Est-ce que du coup ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait Pas forcément Ah pas forcément d'accord ok Est-ce que du coup tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait Non Ok Merci beaucoup Niama <rire> Bah écoute pourtant aussi Bon c'est bien bon Alors est-ce que d'abord tu aimes les hommes ou les femmes J'aime les hommes T'es sûr de ton choix quand même, toi ah, Je suis très sûr, ouais. Bien <rire> doute, hein. bon, okay. Alors. Non, remet en question euh, ouais, ouais. Voilà la question, elle est un peu osée, hein. Est-ce que ça te dérange <rire> de faire l'amour Ouais. <rire> avec un homme qui l'a jamais fait, du coup Non. Ok. Non, pour le coup, non. Pas du tout Non, pas du tout. D'accord, okay. Est-ce que du coup, t'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait, du coup Oui. D'accord. Et t'as eu de bons souvenirs, ça va Ouais. Ok. Mais on dirait que tu s'en bats les couilles. <rire> tu s'en bats les couilles Non, mais je comprends pas en fait le. Le, le, le, ouais, le but, enfin genre pourquoi ça te dérangerait Pourquoi, fin, pourquoi ce serait un... pourquoi vous posez cette question en fait Parce qu'on a, qu a envie Et bah, envie. Euh, bah je vous réponds bah, C'est bien <rire> Je te fous de <rire> ma gueule <rire> Je me fous pas de ta gueule <rire> <rire> <rire> attends, mais attends, mets le micro Vous pas des questions intéressantes Elle intéressante, quoi. C est intéressante C'est intéressant, <rire> comment tu vas ça Donc, est... Non, comment je t'appelle Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo Commentez, likez et partagez, et dites en commentaire les filles si ça vous dérange ou pas de faire la moine d'un puceau. Voilà. voilà -le. Merci à vous. Ouais, C'est parti. Au revoir.